En fait, je suis un peu une flexitarienne chez les, les lesbiennes. Type les gens, je suis lesbienne. Enfin, plus ou moins. Plus ou moins pourquoi lesbienne Pourquoi lesbienne C'est une étiquette que je mets sur moi depuis bah, depuis longtemps en fait. C'est quelque chose qui était vraiment très présent dans à partir du moment où j'ai assumé que j'étais une femme, j'ai assumé que j'étais lesbienne en même temps. Entre temps, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie, notamment le fait que j'ai couché avec des mecs. J'avais déjà couché avec des mecs avant, mais j'ai continué à coucher avec des mecs après. Notamment le fait que mon partenaire m'a fait son coming out en tant que personne non-binaire. C'est pas la seule personne non-binaire que j'ai daté. Loin de là, je me rends compte que genre en majorité depuis ma transition, au final, je relationne plutôt avec des personnes non-binaires. Ouais, du coup, pourquoi lesbienne est-ce que ça manque de respect à mes partenaires Déjà, c'est une question que je me suis beaucoup posée. C'est une question que je me suis beaucoup posée, bah, du coup, notamment dans mon couple, vu que c'était là où c'était ma relation de longue durée, avec une personne que j'aimais, avec qui j'avais l'intention de continuer à être dans une relation, si possible, genre, voilà. Jusqu'au décès Mais euh, Pourquoi lesbienne Pourquoi pas bi Parce que bon, je veux dire, bi, ça collerait. Bi... Plusieurs genres. Ouais, ouais, ouais. Sauf que non viennent, c'est pratique pour moi parce que dedans, il y a quand même l'indication que les mecs 6 ça m'intéresse pas. Ce qui est encore une fois plus ou moins vrai, c'est-à-dire que est-ce que des fois il m'arrive de fantasmer sur certains mecs 6 Oui ça arrive. Est-ce que des fois je franchis le pas et je couche avec Oui ça arrive. Est-ce que je pense qu'il serait possible pour moi un jour de créer une relation romantique avec un mec, 6 ou trans Non. Je... Non, ça non. Et c'est là où j'ai décidé de tracer la ligne. En tant que femme, si je dis que je suis bi, les mecs vont considérer que c'est open bar. Et rajouter toute la fétichisation qu'il y a des meufs bi par-dessus, en sachant qu'en tant que meuf trans, je peux m'en passer, et qu'en termes de fétichisation, j'ai déjà mon lot. En tant que femme. Trans. Vous aviez compris. Bref. Donc voilà. Je garde lesbienne, je garde lesbienne même si je dois avouer que, ouais, ça m'ennuie un peu. C'est quelque chose qui me chagrine un peu parce que, bah voilà, ça, ça reflète pas mon orientation en fait. Mon orientation sexuelle et romantique, elle est bi. Plus spécifiquement parlant, elle serait pansexuelle et biromantique. <rire> Donc ça veut quand même dire que j'ai une, une ouverture de possibilité qui, qui est plus grande que ceux que lesbiennes normalement recouvrent. Très clairement. Et même si de base, avant que je prenne connaissance qu'il y avait des personnes non binaires, etc, etc, etc, que, que tout ça s'intègre en fait dans, dans toute ma, ma vision du genre, des gens, de ce que ça implique, de ce que ça implique pour mon orientation euh, sexuelle et romantique, bah avant ça, euh, c'est, oui, c'est les meufs qui m'attirent quoi. Principalement. <rire> Donc voilà, mon couple, j'ai tendance à dire que c'est un couple lesbi-queer, ça reflète vaguement le, le couple. Et moi j'ai tendance à dire que je suis lesbienne, plus ou moins. J'ai tendance à rajouter le... le plus ou moins. Parce que mine de rien ce plus ou moins, déjà il est drôle, enfin moi je le trouve marrant, et ensuite bah, je trouve que c'est assez proche de la réalité. Bref voilà, je suis une lesbienne approximative. Et ça m'amène à un autre point de pourquoi je garde lesbienne et pourquoi je suis attaché au mot en fait et à l'identité que ça recouvre. Lesbienne pour moi ça véhicule cette idée de meuf qui aime les meufs, mais je sais pas, il y a une sorte de, de sous-entendu communautaire, de sous-entendu un des hommes quelque part aussi, de sous-entendu euh, sororité. Genre, les personnes que tu apprécies et que tu vas côtoyer, c'est aussi les personnes envers lesquelles tu peux être attiré et qui sont aussi comme toi et il y a, y a cette idée un petit peu d'homogénéité quelque part, pas vraiment de l'homogénéité mais de… de cercle très lesbien, quelque part Et le truc c'est que je sais que je suis attaché à ce mot pour pas mal de mauvaises raisons, je veux dire, le faire par rapport au Maxis qui pourrait m'emmerder je considère que c'est une mauvaise raison. Je le fais pas pour moi, c'est une mauvaise raison. Je le fais pour m'adapter à une fétichisation. Le fait que je le choisis parce que c'est une connotation un peu, bah, c'est un mot qui est employé a priori que pour des femmes. Gros a priori, parce que des personnes non binaires peuvent s'en saisir. Des mecs trans s'en saisissent, bref. Mais voilà, je dire, il y a cette connotation quand même qui est portée dedans. Et du coup, bah, en tant que... En tant que femme trans, euh, pas toujours sécure, et c'est le moins de le dire, oui, forcément, un, un terme qui dit je suis lesbienne implique chez mon interlocuteur que, a priori, oui, je suis bien une nana, tu vois. Mais euh, au-delà de ça encore, il y a cette idée de, de communauté, etc. Alors que cette communauté, bah, j'y ai pas accès. Ai, je me suis jamais retrouvé dans une communauté lesbienne vaguement stricte. Et quand je dis vaguement strict, je veux dire une communauté lesbienne qui est en mode que des meufs. Les communautés où moi j'ai frayé, enfin où moi j'ai frayé, <rire> j'ai frayé, oui je fraye des fois, euh, les communautés les plus proches de ce que je pourrais attendre d'une communauté lesbienne, au final, c'était des communautés queer, c'était des communautés vaguement sans maxis et encore. Je veux dire, il y en avait des biens, on les gardait avec nous. Puis ils étaient vaguement gays, puis c'était probablement des aigres, enfin voilà. Mais le truc, c'est que je m'accroche à cette idée de communauté lesbienne dans, mon, dans ma connotation du terme, alors que c'est une communauté, chaque fois que j'ai essayé de m'en rapprocher, ça a systématiquement été des communautés qui ont exprimé le fait que ben, les meufs trans n'avaient euh, pas leur place. Alors. Je sais qu'il y a des personnes dans des grandes villes, je pense notamment à Paris, qui vont élever la voix tout de suite en mode comme « Oh, c'est n'importe quoi, tu cherches pas au bon endroit euh, ». Paris, ça compte pas, voilà, partie du principe que Paris, ça ne compte pas, les capitales ça, ça compte pas en fait, c'est pas le reste du monde, voilà. Et encore, ça peut arriver chez vous aussi, si, si, si vous vous en rendez pas compte, c'est que, que vous avez eu du bol et que vous êtes dans les bonnes communautés, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais, euh, mais voilà. Et c'est délicat en fait. Ah, c'est délicat, c'est invivable, tu peux pas rentrer dans une communauté où c'est censé être ta communauté, partir du principe que c'est les personnes avec qui tu vas pouvoir relationner, avec qui tu vas pouvoir coucher éventuellement, créer des relations romantiques, etc. etc., etc. et te dire, ouais, non, mais peut-être qu'en fait, elles euh, vont considérer que moi, je suis pas vraiment une nana. C'est un peu le même problème, en pire j'ai envie de dire, mais c'est un peu le même problème que les meufs bi vont expérimenter par rapport aux communautés lesbiennes. C'est-à-dire que quand elles rentrent dedans, elles savent pas si elles vont pas être rejetées parce qu'elles sont bi. Et que du coup il faut qu'elles fassent un choix, il faut qu'elles prennent position, tout ça. Et euh, ouais... bah du coup c'est rude. Parce que moi, concrètement, j'ai eu pas mal de partenaires meufs, mine de rien. C'est-à-dire qu'il y avait aucune meuf cis lesbienne dans le lot. Alors, j'ai pas dit TOUTES les meufs cis lesbiennes, hein. loin de là. <rire> Loin de là. Ce que, ce que je veux dire, c'est que les opportunités n'étaient pas... se sont jamais retrouvées suffisamment présentes pour que ça arrive, en fait. C'est-à-dire que les meufs qui, spontanément, ont eu tendance à venir vers moi, c'est soit des meufs bi, soit des meufs trans, lesbiennes ou bi. Alors, attention, quand je dis bi, je veux dire bi et pan. Voilà, quand je parle pas de moi. Moi, je suis bi romantique et pansexuel. En vrai <rire> Et je me dis lesbienne, mais après quand je parle des autres gens, quand je parle de biphobie, bien évidemment la biphobie s'applique à, à la panphobie, c est, c est, euh, même mécanisme. Choisis un camp, hein, euh, c'est une phase, blablabla. Euh, bla bla. Bref. Voilà, considérez ça comme une vidéo de coming out, tant qu'à faire, ou pas. En fait, vous faites ce que vous voulez, vous êtes derrière votre écran, vous êtes libre, hein. vous, vous faites vos choix. Et euh, prenez soin de vous. Tipui